Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu Aujourd'hui c'est l'épisode 294 Troisième partie de la construction de notre barbecue smoker Allez, on y va Dans les épisodes précédents, on a nettoyé le chauffe-eau, fait un pied, une porte pour notre futur barbecue, il nous reste encore pas mal de trucs à faire Je commence donc par percer un trou et placer une sonde de température L'étape suivante est de mettre une poignée. J'ai un morceau d'acier que je tente de chauffer et plier, sans trop de chance. Donc, j'en découpe des bouts et je vais ressouder une poignée à partir de ces morceaux. Un petit tour sur la ponceuse stationnaire pour égaliser tout ça et direction le poste à souder. Attention, il va y avoir pas mal de soudure dans cet épisode et en général dans cette série, puisqu'un de mes objectifs est de devenir moins nul à la soudure à l'électrode. donc un aimant pour maintenir les pièces, un gros point de soudure des deux côtés et un coup de ponçage à la meuleuse devrait faire l'affaire. Je marque et nettoie la surface sur laquelle je vais souder et hop, je soude la poignée au couvercle. avant de couper et nettoyer des morceaux d'acier récupérés qui vont faire une table pour poser des trucs dessus sur un des côtés du barbecue. avec Silouane avec deux extincteurs au CO2 qui devaient aller à la poubelle et qu'on vide consciencieusement, Avant de tenter d'enlever la valve Ces deux extincteurs vont servir de cheminée entre le fourneau et le barbecue donc on va les découper et pour ça je vais utiliser la scie à ruban pour le métal de Silouane Dans ces trois derniers épisodes, j'ai coupé du métal avec un disque de découpe sur une meuleuse, ma scie à onglet et ici la scie à ruban. Et j'avoue, c'est la méthode que je préfère. C'est silencieux, pas cradoc, pas de projection de trucs en fusion partout et particulièrement précis. Ces deux morceaux vont ensuite être soudés ensemble à 45 degrés pour faire le conduit entre les deux fourneaux et vu qu'ils allaient partir à la poubelle, une matière première de premier choix est gratos. Je profite de l'acier à ruban pour découper mes morceaux d'acier récupérés et pour les découper eux aussi à 45 degrés. Je pointe et soude les quatre éléments à 45 degrés pour faire un cadre de 40 cm de côté, qui va ensuite venir s'installer sur un des côtés de mon barbecue pour pouvoir y poser assiette, bouffe et ustensiles. Je découpe encore quelques éléments qui vont servir de support pour la tablette avant de la fixer temporairement avec un serre-joint et un aimant et de la pointer pour qu'elle ne bouge plus. Je découpe et prépare la surface et les deux supports de la tablette avant de tenter de souter le tout. Ici c'est de la soudure un peu acrobatique, à genoux, par terre. Mais avec un peu de persévérance, on s'en sort avant de m'apercevoir que je peux bouger le tout et avoir une position de travail bien plus efficace. Maintenant que ma tablette est en place, solidement soudée à la structure du barbecue, je vais m'occuper de la grille sur laquelle les charbons vont se poser, d'abord en découpant un peu de métal étiré. Et des cornières que je découpe et soude pour donner au tout un peu plus de rigidité. Et enfin, couper des morceaux pour les coins et les souder. Ici, on n'est pas dans le beau, mais dans le fonctionnel. Ça marche pas mal, le but ici est de permettre une circulation d'air sous le charbon pour lui donner du comburant et ainsi une meilleure combustion. Je mesure aussi l'intérieur pour la future grille. Le cadre de la grille va être fait en profilé carré 20 par 20 et 1,5 mm d'épaisseur que je découpe à la meuleuse avant de poncer les côtés et redresser quelques angles pas très droits. j'utilise mon équerre et un aimant pour positionner deux éléments avant de les pointer ici le métal n'est pas épais donc j'essaye de faire attention de ne pas trop percer quand je soude tout ça Plus le projet avance plus je prends mes marques dans la soudure et en fait c'est relativement simple si la surface à souder est propre et nette et qu'on a le bon réglage sur son poste la position de la baguette est aussi importante je pense que je vais faire un épisode seulement sur la soudure pour les noobs qui devraient en intéresser quelques-uns, je pense. Je découpe et soude quatre pattes qui vont permettre de positionner le cadre correctement à l'intérieur du chauffe-eau. avant de nous attaquer au morceau de choix la grille qui va être faite avec de l'acier ronde 6 mm de diamètre que je positionne tous les 35 mm. Je commence donc par couper des morceaux à la bonne taille, ici aussi à la meuleuse, avant de les souder un à un à leur emplacement, et de répéter ces étapes autant de fois que besoin. La soudure d'un truc rond sur un truc plat paraît triviale, mais c'est plus compliqué que ça n'y paraît. Mais on s'accroche et on continue. faire la même chose dans l'autre sens. Bon, au final, je suis pas sûr que je vais utiliser cette grille, surtout parce que je sais pas si c'est très bon de mettre de la bouffe là dessus, mais au moins ça m'aura servi de chouette exercice et de voir encore les nombreuses choses que je sais pas sur la soudure. Dernière étape pour la grille, souder les éléments verticaux et horizontaux. Et la surprise, en les soudant, les barres chauffent, s'étirent, certaines de mes soudures merdiques, se déforment, bref c'est pas du tout la bonne méthode pour souder une grille mais j'apprends et c'est ça le principal Un petit coup de meuleuse pour nettoyer certaines soudures accessibles et je vais essayer de fixer la grille au chauffe-eau en utilisant des morceaux d'acier rond après perçage de la surface du chauffe-eau C'est la fin de la troisième partie de notre série sur le barbecue smoker et je pense qu'il y aura encore au moins deux épisodes avant de nous attaquer au sujet principal qui est la soudure et le métal Quelques petites remarques, euh, avec Silwan on a récupéré bien sûr les deux extincteurs au CO2 qu'on a vidé et qu'on va utiliser comme euh, comme tuyau en fait entre le fourneau et le barbecue. J'ai eu quelques remarques sur Facebook et euh, sur Instagram euh, donc pour ceux qui savent pas c'est des extincteurs au CO2, il n'y a absolument pas de poudre à l'intérieur c'est pas toxique. La deuxième chose, oui quand on la vide, le tube en acier devient très très froid. Donc si vous le faites, utilisez des gants mais en tout cas c'était vachement fun, on s'est bien marré et ça va nous faire un tuyau vraiment topissime puisque de toute façon ces extincteurs ça devait aller à la poubelle donc on va les récupérer, les réutiliser, faire quelque chose de cool avec. La principale chose dans cet épisode bien sûr c'est la soudure et le travail du métal et c'était un des objectifs de cette série d'épisodes, c'était profiter justement que j'ai mon nouvel atelier où je peux faire des trucs cradoc plutôt que de faire ça dans mon salon et euh, bah, de m'améliorer un petit peu euh, sur la soudure et le travail du métal. J'ai fait beaucoup de soudure dans cet épisode euh, ça m'a beaucoup plu, j'ai dû ruiner au moins 25 ou 30 baguettes. Je ferai peut-être un épisode spécial justement euh, débuter la soudure pour les nuls. Euh, je suis pas un spécialiste, il y a plein de gens euh, dont c'est le boulot et qui font ça très très bien moi mon approche c'est vraiment quelqu'un bah, qui n'est pas un spécialiste et comment euh, justement aborder le travail du métal et de la soudure basique pour les gens normaux. La première chose, il faut avoir une surface propre à chaque fois que vous avez de la peinture de la rouille quelque chose et eh ben en fait euh, le contact électrique se fait pas et euh, vous avez une soudure qui est merdique la deuxième chose bah, c'est le matériel on essaye de nous vendre plein de, plein de postes euh, géniaux à droite à gauche c'est vrai qu'il y mon avis il marche très très bien moi j'ai un poste vraiment de base que j'ai piqué à mon daron qui doit coûter entre 50 à 70 balles c'est un poste de base mais qui marche et qui fait le taf mais la dernière chose c'est surtout la pratique en fait en pratiquant en pratiquant en pratiquant en pratiquant tu commences à comprendre un petit peu comment marche euh, ton poste, mais aussi comment marche la soudure en général. Et ce que les anglais disent de puddle, c'est-à-dire euh, la mare, de métal en fusion, c'est quelque chose que tu commences à appréhender au fur et à mesure. Et C'est quelque chose qui est vachement important pour apprendre à souder, peu importe la méthode. Et c'est vrai que souder autant comme dans cet épisode, ça m'a permis justement de comprendre un petit peu comment ça marchait. Donc beaucoup de soudure dans cet épisode justement pour pouvoir euh, appréhender euh, pas mal de choses. Et c'est vrai que j'ai soudé sur plein de matériaux, des matériaux très épais comme par exemple ben, le corps de l'extincteur, qui juste pour souder est génial parce que vous avez vraiment de la matière. Complètement de l'autre côté du spectre, eh ben, euh, le profil est carré de 20 mm de large et 1,5 mm d'épaisseur qui est vraiment euh, pas très solide, pas très épais, et qui demande une soudure beaucoup plus rapide, avec moins d'intensité, pour éviter de percer. Et puis, euh, bah, par exemple, quand j'ai euh, essayé de faire ma grille, j'ai vu bah, qu'en fait, la façon dont on soudait était super important, et le métal avait tendance à se tordre euh, de façon euh, vraiment euh, impressionnante. Donc pas mal de choses apprises et euh, bah, une nouvelle expérience par rapport à ça, et vraiment l'envie de souder encore plus, parce que c'est vraiment euh, quelque chose que j'adore. Globalement, on en est à peu près aux deux tiers ou à la moitié de la construction, donc on a on a construit le pied, j'ai fait tous les éléments à l'intérieur, euh, il nous reste toute la partie du smoker à faire. Une petite remarque sur le chauffe-eau. Je pensais pouvoir souder des trucs à l'intérieur du chauffe-eau, mais il y a une pellicule super dure, euh, qui est censé bah, justement protéger le chauffe-eau de l'eau et du calcaire et de ces trucs là et ce qui rend les soudures à l'intérieur complètement impossible. Je ne m'en étais pas aperçu. Maintenant je le sais. En tout cas c'est un projet bah, que je kiffe toujours autant. Euh, J'ai pris beaucoup de plaisir à, à souder, à découper, à machiner, etc. Attention quand même à vous, il faut vous protéger. Moi j'adore la soudure.